Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, comme prévu, je vous avais parlé de, de Guinée-Games, la Lonagi. Je vous ai dit, les bandits autour de Poutis Mamadi Dumbuya, comment ceux-ci sont en train de s'enrichir. Nous allons vous expliquer un peu. Vous avez vu un moment, quand ils sont venus, paf, ils ont retiré Guinée Games. Je vous avais dit, beaucoup de contrats ont été annulés parce que les bandits, les vautours autour de Dumbuya ont voulu se faire un peu d'argent. Parce qu'ils ont voulu que ce sont eux qui signent les contrats. Sinon, il y avait des marchés qui étaient en cours, ceci allait dans l'intérêt de la nation. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Tout ce qu'ils ont voulu faire, mettre pied là-dessus, arrêter tout. Il y a eu le cas de Guinée Games. Maintenant, vous avez vu, ils sont en train de modifier les décrets encore pour redonner Guinée Games à Antonio Soare. Mais, les dessous, c'est ce que nous allons vous expliquer. Les bandits, les, les bandits qui sont à côté de Dumbuya, qui, qui veulent s'enrichir sur le dos du peuple. Maintenant, je vais vous faire un peu de résumé sur euh, euh, le nouveau, le, celui qu'on vient de, de nommer du prénom, son, son nom, c'est Mamadou Sissé, qui, qui se dit d'ailleurs, selon les explications des proches de, de Dumbuya, que Mamadou Sissé, co-profession et eh, en même temps compétence, auditeur comptable et financier, co-expert des secteurs de jeux hasard, spécialiste en passation de marché. On dit 45 ans d'années d'expérience dans la profession. On dit 20 ans en tant que nationalité gain. Bon. Ça, c'est son CV. C'est le CV qu'eux, ils ont fabriqué. Hein? Ça, c'est le CV qu'ils ils ont fabriqué de toutes pièces. Les proches du, du, de, de Dumbuya pour imposer ce monsieur. Voilà. Mais, ce que les gens doivent comprendre, ce que les gens doivent comprendre, ce monsieur, ce monsieur Mamadou Sissé, avant L'ancienne équipe de l'Onagi, il faisait partie. Il était là-bas en tant que spécialiste, mais on nous disait que non, que Guinée, eh, Guinée Games ne payait pas de l'argent. Voici des gens qui faisaient que l'argent ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, les proches de Dumbuya, ils sont en train de tout faire. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas, leur grand meeting à Dingirai un moment, les Djouldé, qui sont derrière, qui ont dit conseiller de Mamadou Doumbouya. Voici des gens aujourd'hui qui sont en train de tout faire pour que Guinée Games revienne à Antonio Soare. Moi, je vous ai dit, hein, Wallah, je ne suis pas contre Guinée Games dans les mains d'Antonio Soare. Parce que depuis qu'ils ont retiré, le sport guinéen est mort. Mais les manœuvres de ceux qui sont en train de le faire, mon problème, c'est là-bas. Ça, je le dis haut et fort. Les bandits qui, sont, qui font croire au peuple de Guinée, que eux, ils sont propres. Mais tandis que c'est des bandits, ils sont là pour s'enrichir sur le dos des Guinéens. Ils ne sont pas là pour aider la Guinée. Ils sont tous là pour chercher de l'argent, pour devenir des milliardaires en un temps record. C'est pourquoi ces grandes entreprises, ils, ils ont mis pied là-dessus. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire comme Boulesam. Bo au départ, on nous a dit Ah non, euh, Guinée Games faisait des milliards. Depuis qu'ils ont mis au compte de la Lunagui, voilà, c'est rentré. Alors. Pourquoi aujourd'hui encore, en un temps record, on retourne encore à la case de départ Donc, c'est pour vous dire combien de fois les proches de Dumbuya, ils ont gâté ce pays-là. Ils ont cru que non. Toutes ces richesses là c'est pour eux, ça les appartient. Pourtant, le Poutis, le 5 septembre, il était là à nous parler de gabégie financière, de personnalisation, de personnalisation des biens publics. Non, mais c'est incroyable. Hein Comment se fait que le même euh, c'est l'actuel partenaire technique de la Lonagui, encore le même qui choisit le régulateur de la Lonagui, c'est-à-dire des gens qui sont là-bas actuellement, c'est le même c'est qui les avait choisis, le même c'est qui sont en train d'imposer aujourd'hui. Les proches de, de Dumbuya, on vous dit le coup que vous êtes en train de faire, nous sommes au courant. Moi, je vous dis, si vous voulez donner à Antoine soirée, donnez. Mais les magouilles que vous voulez faire, chaque fin du mois, pour qu'on vous donne des pots de vin, au lieu qu'on paye l'impôt dans les caisses de l'État, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Et le coup que vous êtes en train de faire, ça ne marchera pas devant nous. Parce que c'est votre patron, le Poutis lui-même, il a dit personnalisation de la chose publique. Ah oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Personnalisation de la chose publique, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Vous ne pouvez pas, on vous a dit, regardez tous les contrats vous êtes venus. Vous avez mis pied là-dessus. Vous avez tout gâté. Mais les marchés sont dans vos mains. Mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui Dites-nous. Quel est le secteur qui marche aujourd'hui Si vous avez donné Guinée Games... Au compte de la Lonagui. Pourquoi venir encore changer ça à travers des magouilles à travers des magouilles. Si ça apporte des milliards dans les caisses de l'État. Pourquoi vous voulez encore Juste pour vous faire de l'argent. Modifier des décrets encore. Pourquoi vous n'avez pas laissé au départ dans les mains d'Antonio Soarey Pourquoi vous n'avez pas fait des études préalables avant de prendre des décrets Mais parce que vous avez pensé à l'argent. Vous avez dit, oh non, Antonio soirée, il fait beaucoup d'argent ici, on va le retirer. Mais quand même, arrêtez un peu la démagogie. Arrêtez un peu cette démagogie. Les Guinéens aujourd'hui, vous ne pouvez plus manipuler les gens. Vous ne pouvez plus manipuler les gens. Donc, Djolde uh, les Amara, et l'autre qui est à la présidence là-bas, J'oublie même son nom. Djiba, Djakite, ça ne marchera pas. Sinon, si, si c'est seulement vos salaires, là, les immeubles que vous êtes en train de construire aujourd'hui, votre salaire, c'est zéro. Votre salaire, si vous êtes trop payé, ça vaut pas 25 millions de francs guinéens. Avec les dépenses que vous faites, vous n'allez pas pouvoir réaliser ces immeubles. Mais ce sont les vos modes de vol. Prendre des marchés. Et pourtant, c'est votre patron qui l'a dit. Personnalisation de la chose publique. Vous, vous prenez la Guinée aujourd'hui comme c'est votre propriété privée. Ça ne marchera pas devant nous. Ça ne marchera pas devant nous. Nous allons vous dénoncer là-dessus. Donc, euh, arrêtez. Mamadou Silla, ma, euh, Mama il ne peut pas. Il dit qu'il vient de Sissela Tu le connais à Sissela Tu le connais. Nous savions tous que c'est un Malien, c'est un expert. Il était là comme expert. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous dire que oui, il a une grande expérience. Vous allez pouvoir manipuler les choses. Arrêtez à un moment donné. Mettez le cœur à coeur la famille. Arrêtez à un moment donné. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas endormir le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas nous endormir. Vous ne pouvez pas nous endormir dans ce pays-là. Nous sommes au courant de vos magouilles. Comment vous faites des millions Nous sommes au courant de tout. Comment vous pillez ce pays Nous sommes au courant de tout. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc ça, c'était la partie Guinée Games. Maintenant, la partie de l'armée. La partie de l'armée. Je vous dis, l'armée guinéenne, que Dieu vous donne la force. Beaucoup parmi vous ont compris que le coup d'État c'est le coup d'état des bandits. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la peur. Même si vous voulez aller aujourd'hui à Zérecoré ou à Bofa pour aller vous laver, pour les antiballes, c'est tout un problème. Même si vous n'avez même pas l'intention de faire quoi que ce soit, les bandits du CNRD, Mamadi Doumbouya a peur. Il a peur, il ne dort pas. Il a peur. Et même quand vous remarquez aujourd'hui les dispositifs, dans, dans, dans, dans le grand Conakry, vous allez comprendre, il y a eu un changement. De, je vous dis, il a peur, l'armée. Il a peur. Donc, euh, essayez de comprendre cela. Essayez de comprendre cela, l'armée. Mamadi Dumbuya aujourd'hui, même les gomous, regardez, ils ont été à Zérekouré, composés de pierres, de lairoga de Zérecouré. Vous avez vu l'accueil Vous avez vu la population est-ce qu'ils ont été en ville Non. Là, regarde de de Cancan. Est-ce que Amara, ils ont osé aller en ville C'est pour vous dire que la population en a marre de ces gens-là. Personne ne veut de ces gens-là. Personne ne veut d'eux. C'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, la classe politique, la majorité, parce que personne ne peut nier le poids de la d'Aller. Personne ne peut nier le poids du RPG, le poids de Sidia, ça c'est connu, la société civile, le FNDC. Donc dire que ceux-ci là, ils vont donner dos à ces personnes, ils se trompent eux mêmes. Si Mamadi veut il n'a qu'à organiser des élections et donner le pouvoir à qui, comme on dit Kouyaté là, il n'a qu'à donner. Si les mois qui suivent, s'ils ne vont pas ne veut Kouyaté Parce qu'ils ne vont pas nous imposer quelqu'un. Vous, les militaires, c'est le moment pour vous. Surtout des militaires malinqués. Vous savez ce qu'on vous a dit. Vous êtes au courant. Et c'est ce que nous dévoilons ici. Vous savez, Mamadi et son clan, pour tromper beaucoup de personnes, on vous a dit non, le président Fakonde est condamné. C'est fini pour le président Fakonde. Il ne fera pas trois mois. La vie du président Fakonde, c'est dans les mains de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dans leurs mains. Pas dans leurs mains. Le président Fakonde est là aujourd'hui. Père à l'âge de Alain Sans loi qui est parti. Pourtant, le président Fakonde est âgé que a sans loi. Mais est Sans est parti aujourd'hui. Père à son âme. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est pas eux. Donc, vous les militaires, vous le saviez bien. Vous aviez mal aujourd'hui. Il est temps de vous organiser. Il est temps de vous organiser. Et je vous ai dit de prendre distance. Nous avons affaire à des soldats nar -à -dire des narcos, c'est-à-dire des putschistes narcos. Amara tout le monde a vu le dos. Tout le monde a vu le document de Amara. Tout le monde a vu au temps de Dadis et je l'ai dit si vous voyez qu'aujourd'hui, ils, ils ont une haine contre les tchoboros, le groupe des Dadis là le procès là, ils l'ont accéléré nous voulons tous le procès nous voulons tous la justice mais si vous voyez que les narcos les bandits ils l'ont fait parce que les Dadis à leur temps ils n'ont pas fait de pitié aux narcos ils les ont matés ils les ont montrés à la face du monde si vous voyez aujourd'hui, ces gens-là, ils ne veulent pas sentir ils ne veulent pas sentir les tchoboros, les dadis, parce qu'ils les ont montrés aux Guinéens. C'est qu'il y avait des narcos, mais nous, on ne savait pas. Mais c'est grâce au CNDD. Si vous voyez, ils ont une haine contre les gens du CNDD, c'est à cause de tout ça. C'est terre à terre. C'est terre à terre. Les, les gens du camp Fayaya, ils sont en train de les décimer. Des, petits, des, des, des petites personnes comme les Amara, comme ça. Il a quel niveau d'étude par rapport à la hiérarchie militaire 42 généraux, des colonels qui étaient là avant lui. Il lui a quel niveau des gens vont venir pour, pour vous humilier Le ravitaillement, le ravitaillement de riz. On vous dit, OK, on vous donne 200 et quelques mille. Au moment que vous avez commencé, 000. le sac de riz à 340 000. Est-ce qu'on paye à chaque fois qu'on vous paye La différence à chaque fois que le riz augmente. Je vous avais dit que c'était des blablas ces gens-là. Ça, c'était une manière pour Idi Amin pour se faire des milliards. Au lieu d'importer le riz, non, l'argent, augmenter le budget. Je vous ai dit que c'était des blablas. Mais regardez vos conditions de vie aujourd'hui, les militaires. On vous dit que c'est le coup d'état des militaires. Mais regardez. Regardez, Bala Samura, Lui qui en profite, les généraux, je vous ai dit, c'est le coup d'état des narcos, des bandits. Ils vous ont tous trompés. Ils ont menti sur la santé du président Fakonde. Mais c'est à vous de vous réveiller. La population aujourd'hui, les gens, tout le monde, si vous voyez qu'ils ont peur de nous, parce que personne ne peut parler en Guinée, quand tu parles, tu es menacé. Parce qu'on dévoile leurs secrets. Attendons après le mois de Ramadan, vous allez comprendre. Parce qu'on ne va pas s'asseoir, laisser le pays dans les mains des bandits. Non, non, non, nous ne pouvons pas. C'est ça une république? Des vagabonds se promènent, les Amara, les Gomu. ça c'est une république, ça. Donc vous-même les militaires, vous savez que notre pays ne peut pas avancer comme ça. 34 000 milliards de déficit en un temps record. L'argent qui sort, l'argent là ne rentre pas. Comment est-ce qu'on peut développer le pays? L'argent qui sort, ça dit, ils sont venus pour la rénovation des bâtiments. Il n'y avait rien à rénover. L'Assemblée nationale, vous avez tous vu. Damaro avait déjà fini tout, des bus, tout, le nouveau siège. Mais ils sont venus, ils ont rénové. Tous ces ministères-là, ben aujourd'hui, ils ont fini de dépenser, l'argent ne rentre pas. C'est des milliards. Tu entends seulement les factures. C'est incroyable. J'ai dit 34 000 milliards de déficit, ces gens-là, en un temps record. Vous venez, regardez le port aujourd'hui, le port de Conakry. C'est mort, il n'y a même pas d'activité. Les dockers. Les gens travaillaient presque 24 heures sur 24. Mais regardez, les bananes à Madina, il n'y a pas de conteneur. Regardez tout ça. Parce que les opérateurs économiques, beaucoup ont quitté. Ils sont venus imposer. On dit non, il faut payer, l'impôt c'est rentré. Donc c'est ce que vous devez comprendre les militaires. Mamadi dans son discours, vous vous rappelez, il a été clair. Il dit, lui n'est pas venu pour servir quelqu'un. Donc il est temps actuellement de mettre le feu derrière ce bandit, ce narco, pour l'enlever. Voilà. Parce qu'il n'est pas républicain, il n'a aucune notion de la République, Mamadi Doumbouya. Il n'est rien d'autre, n'est qu'un pion de la France. Ça, je le dis. Regardez le projet Simandou. Qu'est-ce que Mamadi a changé dedans? N'y était le président Fakonde. Est-ce qu'il qui allait oser parler même de Simandou? Bernice Staimet. À cent et quelques millions, tout le monde, l'histoire est là. Quand ils vont payer des gens comme les Alain Foucault pour venir intoxiquer les gens, des bandits comme eux. Grâce au président Faconde, Alain Foucault était où Lorsque Bernice Stamet avait acheté, il était où Pourquoi il n'est pas venu pour faire des de, de, de reportages À l'époque, quand Bernice Stamet avait acheté, pourquoi il n'est pas venu Mais comme c'est des gens, c'est des propagandistes, je vous ai dit. Le CNRD est égal à la démagogie, propagande. Ils ne peuvent rien faire, je vous dis. C'est des tonneaux vides. Tout ce qu'ils savent faire, c'est du mamaya. Alain Foucault vient se flanquer pour dire que 700 millions n'est pas allé au trésor. Maintenant, on prouve le contraire. Mais tout ça pour. C'est-à-dire pour que les gens détestent le président Fakonde. Pourtant, c'est grâce au président Fakonde que Simandou, aujourd'hui, si la valeur a plus de 15 milliards, c'est grâce au président Fakonde. S'il y a des chemins de fer, c'est grâce au président Fakonde. Ce n'est pas grâce à ces, à ces vauriens de bandits, de hors la loi. Vous, vous étiez là? Autant de lances, la a ils ont acheté. Pourquoi vous n'avez pas pris les armes Des bandits réunis comme ça, là, des narcos. Pourquoi ils ont vendu Simandou à l'époque Si vous saviez défendre les intérêts. Mamadou Doumboué n'a pas fait le coup d'État à l'époque pour nous parler de Simandou. Des bandits réunis comme ça. Là. Vous faites le coup d'État pour sauver vos têtes dans l'affaire de drogue. Vous venez vous nous foutre la merde. Mettre le pays en état. 14 000 personnes, vous êtes incapables de recruter avec des mensonges. non, on va prendre 15 000 personnes vous avez pris combien Des menteurs que vous êtes. Des menteurs que vous êtes. Vous êtes que des menteurs. Vous avez pu recruter combien de personnes Des ministères sont devenus maintenant question de famille. Et la grande soeur ministre, petite soeur et secrétaire, et cousin, et ainsi de suite, directeur de cabinet, et caisse nationale. Si là, tous ses amis ont été nommés directeurs, tous les autres qui étaient là-bas, qui avaient de l'espérance, on les a tous enlevés. Vous pensez que la Guinée va avancer vous pensez que ce pays va avancer Donc vous les militaires, je vous dis, hein, si vous êtes couchés, réveillez-vous. Moi je vous avais dit depuis longtemps, mais là si moi j'étais dans l'armée, on n'a pas besoin comme on appelle arme, armes lourdes ou quoi. Il suffit que la population, il suffit que la population entende seulement que oui, les militaires patriotes, vous vous êtes levés. Regardez au Burkina. Quand le peuple avec vous c'est fini, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, si ce n'est pas pour aller à la mosquée pour chercher de la popularité, si ce n'est pas pour aller où il y a une migration, lui, là, il, il sait, les gens ne veulent pas de lui. Vous avez vu Kanka Sa photo, pam, ils ont brûlé. Amara était flanqué à l'aéroport hier pour obliger le gouverneur et le maire pour mettre son corps. Parce qu'ils savent que les gens, Mortal fait, les gens ne veulent pas Dieu. Aujourd'hui, où ouais, est le leader de, euh, de, de l'UFDG Vous pensez que ceux-ci sont maudits ils vont laisser, on, on, on vient Humilier et c'est le daller. Et aujourd'hui, le parti jusqu'à présent Ils se battent pour lui Le RPG pareil UFR pareil Le FND c'est leur mouvement, leur leader où En prison uh -huh. Maman dit à quel soutien Si c'est pas de la démagogie, les écrits Même les médias Aujourd'hui, regardez-les Beaucoup sont vendus Bar Café de Girassi. personne ne parle aujourd'hui c'était au temps du président Fakonde. Tu peux insulter le président Fakonde. Tu peux le dire dictateur. Tu dis tant de choses. Affaire de drogue, tu viens. Et Moussa Moïse, le bébé Apuchou, au palais, mon médecin. Ce n'est pas lui qui s'est fait appeler inspecteur Colombo. <rire> Il n'y a plus de d'inspecteur Colombo. Affaire de drogue, personne ne parle. Des saisies records. Donc, les militaires, je vous ai dit, pardonnez. L'image de la Guinée aujourd'hui, nous sommes sur, sur, sur la carte rouge des pays narcos. Même actuellement, on dépasse Colombie. Actuellement, nous, nous dépensons Colombie aujourd'hui. Parce que, à commencer par le patron lui-même, Amara, lui-même, lui, lui d'abord, son dossier est sale. Je voulais vous montrer même tout de suite là, le document de Amara. Vous avez tous vu ce document un peu partout hier. Voilà. Voici. Ce n'est pas nous. Hein. Ce n'est pas nous. C'était, C'est écrit noir et blanc. Amara. Je ne vais pas parler de son papa. J'ai beaucoup de respect pour son papa. Mais je parle de Amara, lui-même. hein Des gens comme ça. Vous, vous allez parler de moralité, je ne sais pas, de, de justice. Euh. Euh. Non, mais c'est incroyable. Vous, vous allez, Amara, toi, tu peux t'arrêter, parler de justice. Toi, tu peux t'arrêter, Amara, parler de justice. Vous, vous allez parler de justice. Toi, Amara, ton nom. Voici, ton nom, lieutenant Amara Kamara. Noir et blanc. Noir et blanc, Amara. Il faut du Dieu merci. Ou le mbe, Konyaka d'endo yelakoumala, Amara, Amara, Amara, kake, Maramana, kamfola. Non, le fola yeno. Ni présent l'fa konde toundé. nous Konyaka ou. Hé, hey, ou tu moke la, eh, eh, Sourungune. Nyamara Fridia. Konyaka de, a ke présent de l'assemblée. Konyaka, minisi, Konyaka, pour le moi c'est pourquoi je vous dis C'est pourquoi moi je suis fier dans ma tête Personne ne dira qu'il me paye Personne Et Si on me payait Peut-être c'est dans Rangerova, vous allez me voir Si on me payait Peut-être que ça allait être autre chose Mais moi je vous ai dit mon combat c'est par conviction J'ai été en Guinée Tout le monde l'a vu J'ai vu Dumbuya Je vous ai montré la photo avec Dumbuya s'il y avait un blog, si moi j'étais vraiment quelqu'un qu'on pouvait acheter, je serais le premier blogueur. Mon influence est connue de tous. Je n'ai pas besoin de me présenter en Guinée aujourd'hui. J'allais être auprès de Mamadi Doumbouya. Mais je vous ai dit, je ne peux pas soutenir le mensonge. Le CND, ce n'est pas éternel. Ils vont tomber. Mais la dignité, l'homme, la dignité. Moi, je meurs aujourd'hui. Même si c'est l'UFDG, ils vont dire, qui est Damaro Même s'il n'est pas dans notre parti, les, les autres, ils vont dire, qui est Damaro Ma dignité, je préfère garder cela. Que moi, demain, les gens me voient demain en train de soutenir le CNFB. Les gens vont dire, ah ben non, d'abord, ils vont insulter les gens de Damaro, ils vont insulter ils vont dire le jeune Konyanke, le maudit là, c'est ce qu'ils vont dire. Il y a lambe de ce que la bande fait, je ne vais jamais soutenir ces gens là. Je préfère mourir. Je préfère mener le combat là. Si eux, ils peuvent me tuer, n'ont qu'à me tuer. Arriver chez le, chez le bon Dieu. Nous allons parler de ça. Mais dire que moi, soutenir ces bandits là, je ne le ferai pas. Jamais plus grand. Je ne vais soutenir ces bandits là. Vous voyez dans quel état le pays est. Chaque jour, on parle. Personne ne peut... Pas. Regardez Cancan. Le jeune qui est sorti. Le jeune qui est sorti. Les, il faut dire les jeunes qui sont sortis. Celui qui a été à la radio, juste pour parler. Ils ont dit, autant du président Fakonde, Ils ont parlé, d'autres même sont venus à Conakry. Mais aujourd'hui, là, ils n'ont pas arrêté le jeune. C'est que, c'est même en Corée du Nord, on ne peut même pas voir ce qui se passe en Guinée. Les militaires ne peuvent même pas parler. Je vous dis, même, même des militaires, trois ou quatre, ils ne peuvent plus se regrouper aujourd'hui, comme d'habitude pour faire du thé, ou bien les week-ends, s'ils ne, euh, ne travaillent pas. Je vous dis, c'est incroyable. On a affaire à des gangsters, on a affaire à des bandits qui ont pris le pays en otage. Donc, vous les militaires, comprenez cela. Comprenez cela. Il est temps de vous préparer. On ne peut pas s'asseoir, croiser nos bras, laisser ces bandits-là en train de détruire le pays. Il n'y a plus de respect. Dans l'administration. Des nominations bidons. Hein Vous avez accusé les anciens. Eh non, les anciens, les gens du eh, eh, les anciens se sont eux qui ont mis le pays en retard. Vous avez saisi leur compte, vous avez gelé leur, le, eh, eh, vous avez pris leur passeport, mais il y a eu quel changement, il y a eu quel bon changement. Si vraiment vous aviez la volonté d'aller à des élections, vous ne vous attaquez pas aux partis politiques, aux leaders politiques, au moins les partenaires, la Banque mondiale, les fonds de développement, là, ils allaient avoir confiance à la Guinée. Les dadis sont passés ici. c'est Le général Sekouma Konaté, mais il y avait la confiance, il y avait la volonté d'aller à des élections. Il y avait un premier ministre de consensus, il y avait un gouvernement d'union, je vais dire, nationale. Donc, il y avait la volonté. Il n'y avait pas la volonté de confisquer le pouvoir. Vous pensez que la communauté internationale, les gens ne voyaient pas cela? Lorsque le général Sekouma Konaté est venu, il y avait la volonté. Il n'avait même pas. Les gens peuvent du tout. Donc, regardez aujourd'hui la situation du pays. Il n'y a pas de volonté. Des, des arrogants, l'orgueil, des gens qui insultent. On a vu des, des guignols comme le Gomu. Traitez le président de la Guinée-Bissau de tout. Traitez les, les gens de gauche-droite. L'arrogance, ça vous amène où Vous vous gonflez matin, midi, soir. On va faire ça, on va faire ça. Zéro. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Regardez le mois 5. Au temps du président Fakonde, tout le monde, tous les Guinéens voyaient les cadres des distributions de sacs de riz. Tout ça là, même si c'était l'argent du contribuable, mais on donnait au contribuable. Vous avez vu, M. Oye Gilavogi à la barre, combien de, combien de mosquées, comment on peut reprocher à quelqu'un qui a construit des mosquées, qui profite à tout le monde, même si lui-même il avait pris l'argent du peuple. Comment vous pouvez dire, c'est bien les mosquées Est-ce que ça, c'est des biens Ce n'est pas des biens communs, ça. Est-ce qu'il va pour dire, Ok, les gens donnent euh, euh, euh, de l'argent là-bas, ils, ils, ils, ils, ils prennent ça. Mais quand même, réveillez-vous. Pour vous, ce n'est pas vraiment de la justice, c'est de la méchanceté. Vous êtes contre euh, euh, ces, ces leaders-là, vous ne voulez pas voir, et là, celui-là, les candidats. Vous ne voulez pas voir le, le candidat du RPG aussi. Vous ne voulez pas voir le candidat de UFR, Sidia. Et vous pensez que vous pouvez le faire sans ces gens-là. Allons-y, c'est bon, allons-y comme ça. Parce que ce que vous cherchez, vous allez l'avoir dans ce pays-là. Vous avez vu, vous, avez, vous faites tout. Pour ne pas qu'on parle de l'Union, RPG, UFDG, nanani, nanana. Mais vous allez beau faire, ça va se retourner contre vous. Vous allez tourner, tourner, ça va se retourner contre vous. Voilà. Vous allez tout faire, ça va se retourner contre vous. Donc, euh, moi, je vous ai dit, vous êtes en train de vous fatiguer. On ne va pas perdre notre temps pour des futilités. Voilà. Donc, euh, nous allons dénoncer comme nous avons l'habitude de le faire. Moi, je vous ai dit, actuellement, je suis plus déterminé qu'avant, je vous dis. Donc, le combat là, je vais juste dire deux mots à mes parents conniakés. Parce que même moi, mon conniaké, ce n'est pas aussi clair. n'emi il faut que je ne Il faut que je vous plaise. A Maraco, il faut que je vous plaise. Il faut On fait croire que non, Damaro même n'est même pas conniaké. Où le faut que vous Ubebana huye vya fo kono. Kodamaro letani luseni toye. Kriyefla. Abe masanda Masandaka hu. Amara huye rekanede. Beka huye istowalon. Depi prezal fa konde la tererwati. Ala la hine luseni na. Sali mwa bebana sala ni maduwa kanya Kanana kumafo. Mi nake kumakuronya amana. Me bekalon. Komitu un yeno. Donk. Amara. Kafo amara na la grupu unyene. U na fiyadabla. Uye fraka konia divizye. Où tenace la mode divisé là. Où tenace la cacogna divisé. Damaro Makodju, que moi, fausse là, Moi, de dona comme Lucène, ma Abbe Bassala, ala la Mais que Amara arrête de diviser le Konya, C'est tout ce qu'on demande. Voilà. C'est des manipulateurs. Aujourd'hui, ils font croire aux gens que oui, le cas de Lucène. Comment vous pouvez mentir sur quelqu'un, Damaro Est-ce que c'est Damaro qui envoie envoyé Lucène à la Krieff Damaro travaille pour le, pour le CNRD. Comment vous pouvez être des menteurs Vous saviez celui qui a envoyé le nom de Damaro à la janamérie Vous le saviez Mais vous partez vous flanquer devant nos parents pour raconter des salades. Si vous saviez que Lucien était accusé à tort, pourquoi vous n'avez pas libéré Toi Amara, c'est ton parent. C'est ton oncle. Pourquoi tu n'as pas libéré D'autres sont en prison aujourd'hui. La justice a fait son travail. Mais parce que vous ne voulez pas ni un candidat du RPG, ni un candidat de UFR, ni un candidat de... U... Euh, euh, UFDG, mais je vous ai dit, Wallay, vous vous fatiguez. Vous pensez que vous êtes fort, Wallah, vous n'êtes pas fort. Vous avez vu le jour du coup d'État. Dumbuya était flanqué à l'hôtel. C'est Alia, c'est les autres, le, le petit qui l'a poussé à aller. sur si le Dumbuya, ce n'est pas un homme, il n'y a pas plus peur que Dumbuya. Quelqu'un qui ne dort même pas tranquille. Même une couillère tombe aujourd'hui dans son salon. Il va sauter comme un crapaud là-bas. Les vrais hommes sont toujours dans l'armée. Vous pensez que vous avez retiré les armes, c'est ça tout groupe qui va se lever aujourd'hui, toute l'armée va accompagner. Tout mouvement aujourd'hui qui va se lever pour le départ de Mamadou Doumbouya, c'est tout, c'est-à-dire tout le peuple de Guinée qui va se lever. 95% de la population. Les gens sont fatigués. que Toro. Kamberimbe, l'année passée, vous étiez là au cours des dons. Aujourd'hui, cette année, vous avez pu faire. Parce que ce n'est pas votre habitude. Ce n'est pas votre habitude. Sarakabola Taldi. ate Sarakabola. Population Bratoro, Bebratoro. Même avant, les colonels, ils envoyaient des sacs de riz au village. Ils donnaient ça à leurs voisins, aujourd'hui, au Yéminibi. Vous, vous pouvez gérer ce pays-là. Et puis, ils sont arrogants là-dessus. Ils sont allergiques aux critiques. Et à nous les chromatères la Watibe. Des vous, rien réunir des tonneaux vides. Vous ne voulez même pas que personne parle. C'est ça la démocratie. Et on voit des politiciens escrocs les accompagner. Kouyati, et Ousmane Kaba, les Fayyam Minimono, les Baouri. Pourtant, vous étiez là en, 2000, en 2009. C'est le même procès qui est là. Il y a eu le FNDC, vous étiez tous là. C'est vous qui vous jouez aujourd'hui. Parce que vous avez été là-bas, on vous dit soutenez 5 ans, tout ce que vous voulez. Vos partis vont agrandir. C'est-à-dire, vous, vous priez qu'on écarte on la cérudale. Mais n'oubliez pas que les militants l'ont toujours aimé et la Regardez le président Alpha <rire> Si tu vois que Amara et, et, et Gomu, ils ne sont pas rentrés dans la ville de Cancan. Parce qu'ils ont compris que oui, Cancan reste et toujours le fief du RPJ ciel Ils ont tout fait. Mobilisation. Ils ont tout fait. Les jeunes disent qu'altegian farobi, altegian farosini, qu'on fissure l'ombalitalier. Qu'on le président Condé qu'à Calmière. C'était la poussière, cancan, Kankan, Sokono, tout Tesokono, lampadaire, we. même le courant, de, de 6h à 2h du matin. Et c'est pas ce qu'ils ont dit. Quand vous venez vous nous promet, vous, venez de, euh, euh, vous venez nous promettre de 6h, de 18h à 6h du matin. Vous êtes incapable de le faire. Essence les de. A y On peut voir le Ils ne peuvent pas. Le bateau est parti. Regardez aujourd'hui la ville de euh, Dixine, Kaloum. Une fois que vous coupez le jeune, c'est fini. Ah, il faut, faut quoi ça, Une fois que vous coupez le jeune. demandez les gens de Dixi. Vous avez vu, dans ces deux jours, le bateau est parti, non Bon, quand j'entends des gens dire, ah non, donc, euh, c'est le bateau, voilà, il y a le barrage qui était là, on a Kaleta, soit petit, en finition. Si le président le avec la demande, les manifestations, grâce à sa politique, a pu faire venir un bateau. Pour combler ce vide-là, au lieu de dire Dieu merci, si je vois des idiots nous dire ici, ah donc non, nanana. Kaleta, c'est une réalité, soit petit, c'est une réalité, armaria. Mais si les bandits ne peuvent pas terminer, Kaleta, tout le monde a vu. Nous avons besoin de combien de mégawatts pour alimenter toute la Guinée. Mais si le président Fakonde, grâce à sa politique, à sa vision, il a fait venir un bateau pour combler ce trou, au lieu de dire merci, pourquoi les bandits ne peuvent pas continuer à le faire Vous allez dire ah non, c'est ça. Mais ces barrages, ce sont des réalités. Ce n'est pas comme Grafiri, hein Car l'État, c'est une réalité. Soit petit, pareil. Donc, euh, arrêtez un peu la démagogie. Si les bandits ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est question d'argent. Même l'interconnexion. S'ils ne payent pas, les... ça dit, on ne va pas consommer, c'est le courant de la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la politique et de la CDAO. Si ces gens-là, vous allez consommer, vous avez un compteur chez vous. On, dit, on vous dit, les Guinéens, ok, vous avez consommé 1 million de dollars, mais payez les 1 million de dollars pour la Côte d'Ivoire. Mais si on ne paye pas, ils vont nous couper. C'est de ça qu'il s'agit. Au début, on avait vu les bandits ici dire que, ah, c'est grâce. Mourissanda avait dit devant tout le monde, qu'eux, ils ont mis, 16, je crois, 17 millions de dollars dans l'affaire-là. Où les sur les donc, euh, les Guinéens, franchement, la situation de notre pays, ça fait pitié. Nous avons des arrogants, nous avons des tonneaux vides, nous avons des traites, nous avons des gens qui n'ont qui aucune notion de la République. Ils voient la vérité, ils savent, de, si ce n'est pas des élections libres et transparentes, laissez les partis politiques choisir leur leader, laissez l'UFDG choisir son leader, laissez le RPG choisir. Leur politique de dire que non, on va dissoudre. Wallah, faites-le. Moi, je ne vais même pas vous dire de ne pas le faire. Le feu que vous voulez, le désordre que vous voulez dans ce pays, vous allez l'avoir. Vous voyez, quand c'est chaud, vous êtes là. Ah non, le dialogue, évitez, il faut qu'on dialogue. Non, non Quand ça va péter là, vous allez sentir. Personne ne va vous dire. Mettez vos plans que vous allez écarter. Mettez vos plans que vous allez écarter nos leaders. Jusqu'à présent, on essaie de réveiller les gens. Mais quand ça va péter, vous allez comprendre. Je vous ai dit, tous les, tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour un coup de temps en Tous les ingrédients sont là. Donc, c'est pour vous dire que il suffit seulement d'une erreur, c'est fini. Donc, on n'a même pas besoin de vous rappeler. Qu'est-ce que vous vous avez fait de mieux que le président Fakonde? Dites-nous. Le prix des darés. Autant du président Fakonde, le sac de riz 200 et quelques. Vous, vous êtes venus, nous sommes à 300 et quelques mille. Condition de vie des Guinéens, devenu misérables. Qu'est-ce que vous avez changé Que ça soit l'école, partout, dites-nous, vous n'avez rien apporté de mieux que le président Fakonde. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vous ai dit, vous avez encore rendu le général 5 étoiles encore plus fort, je vous ai dit ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Demain, on a d'autres révélations. C'est le mois de Ramadan. Bientôt, euh, la rupture chez nous ici. Donc, on ne peut pas, en général, ne peut pas trop crier actuellement. Donc, euh, Moussa. Comme...